Bonne année <rire> Bonne année Française-Français. Ah bah non Non bah non, non non non mais... merde On a dit bonne année hein, On n'a pas dit mauvais... Bonne année Il peut pas rester en 2019 lui et puis, puis nous on va en 2020 hein. Chacun fait son équipe de son côté et puis... Et puis voilà On trace nos vies à un moment donné Faut qu'on qu qu avance Faut qu'on avance oh. On est obligé de faire ça maintenant Non mais franchement j'ai même pas fini mon morceau de bûche là j'avais tout vomir déjà hein. Ouais bah t'es gentil toi Comment rester calme et serein, quand le timbré prend en otage toutes les télés du pays, hein Ouais, chaîne YouTube, hein, politique, décryptage, tout ça, ouais, ok, bon. Mais est-ce que je suis obligé de me, me taper en boucle sur le discours pendant 4 jours, là, pour tout décortiquer, hein Non hein, c'est le nouvel an, c'est la fête, on est heureux, bordel de merde Déjà que je fais que ça à longueur d'année, hein, ah mais ben dis-toi que c'est un sacrifice, hein, je me donne, moi, monsieur et sans compter, hein, mais là, tout de suite, tu vois, j'ai envie que d'une seule chose, hein, me noyer dans une bouteille de vin rouge, mais entièrement un, hein, pour tout oublier. Tout ah Et je l'ai fait Des heures entières, sur plusieurs jours, me taper, me retaper son discours en boucle, en long, en large et en travers, jusqu'au malaise vagal <rire> Chacune de ces phrases était soit un mensonge, soit une manipulation, soit un mensonge. Ouais, et beaucoup de mensonges. 18 minutes et 33 secondes de mensonges, de mépris, de révisionnisme, tout ce que... Oh mais c'est long Très long, hein Et en plus, s'arrêter sur chacune des phrases pour réagir... Non, ça faisait une série de 36 épisodes, hein, je me suis dit, <rire> laisse tomber Là où Carlos Ghosn aurait appelé Netflix tout de suite pour signer un contrat d'exclusivité pour une série inédite, hein Ouais, moi j'ai pas ce réflexe, là, je ne suis pas doué en affaires, je suis de gauche, qu'est-ce que tu veux, bon... Et c'est pile à ce moment-là, et en même temps, que le facteur frappe à ma porte pour m'apporter un courrier et me proposer un contrat de gaz naturel, un forfait téléphonique, un placement financier avantageux et un abonnement mensuel pour aller vérifier si mes grands-parents sont encore vivants une fois par semaine. Ah la poste aujourd'hui c'est en phase avec la Startup Nation, c'est beau Et donc cette lettre, hein, personnalisée, hein, tu vas le voir, et surtout qui m'est adressée par mon président de région, Laurent Vauquier. Eh oui Donc voilà, je l'ai lu cette lettre, et, et, et j'ai vomi. Hein. Lui aussi, il a le, le pouvoir euh, le même qu'Emmanuel Macron. Et après, je me suis dit, tiens, ce serait quand même intéressant, pourquoi pas, de, de te la partager, euh, de te la lire. Hein, et tu n'as pas le choix. En fait, tu peux cliquer sur stop et puis partir, hein, mais bon, si tu veux rester, je te conseille, c'est sympa. Et puis, puisqu'on a toutes et tous entendu, compris le message d'apaisement et de rassemblement de Manu, hein, le 31 décembre dernier. D'ailleurs, on est vachement apaisés, hein, on le sent bien d'ailleurs. Et puis rassembler, ça pour le coup, euh, oui, mais contre lui. Hein. Alors, prenons 5 minutes pour lire Lolo hein, qui a pris la peine de, de, de nous écrire, nous, euh, habitantes et habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, là où je vis d'ailleurs. Enfin, je vis à, à 100 mètres, là, 100 mètres à droite, là, c'est euh, la Suisse. Hein. À ça, j'avais pu évoquer. Hein. C'est con, hein, ouais. hein la, la région auvergne rhône alpes hein. C'est parti. « Cher madame, cher monsieur. » Oui, bon, en même temps, hein, c'est « mille sanlis hein, », quand tu le lis, tu ne sais pas. Tu ne tu sais pas c'est est, tu sais est quoi hein. Est-ce une personne, un objet, une pratique, un lieu hein. Donc, Je lui pardonne, on ne sait pas. Une hein. mention à, à rayer, inutile, on ne sait pas. Bon, « Cher monsieur. Hein. » Comme vous le savez peut-être, j'ai été amené à me rendre dans votre commune de Gaillard, oui, hein, je, je suis tes faits et gestes quotidiennement, bien évidemment, euh, dans le cadre du lancement d'opérations essentielles pour le territoire autour du Léman Express. Bon, si tu ne vis pas dans le coin, tu ne peux pas savoir, hein, même si on en a beaucoup parlé. Le Léman Express, inauguré là, le 15 décembre dernier, c'est le premier RER transfrontalier, le premier, enfin le plus grand d'Europe plutôt, hein, voilà, qui relie du coup plusieurs villes de Suisse, Genève et puis après Almas. là c'est la... La, la, première, enfin, la, la commune principale de mon agglomération, moi je vis à Gaillard. Là à l'écran tu vois quelques illustrations pour te montrer ce que c'est et une petite vidéo de propagande de la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, qui euh, met en scène mais énormément de fois dans une si courte vidéo notre beau et grand président. Euh, ...de région, Laurent Wauquiez, qui a l'air de tout gérer par lui-même, tu vois. Là, il montre le plan à des gens, il les guide, tu vois. Là, il est quand même à deux doigts de nous prendre une truelle et du ciment pour euh, fabriquer lui-même tout le réseau, hein. Ouais, c'est... Non. Et puis au passage, j'en profite pour te rappeler d'aller voir ma dernière vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite en 2019, donc la précédente là, euh, où je suis allé à la gare Mass, interviewer des cheminots et cheminotes qui, justement, conduisent ces trains et qui sont en grève depuis un mois déjà. Ce projet est fondamental et va apporter une amélioration considérable du service ferroviaire pour les usagers, notamment pour les habitants de Gaillard. Ça tombe bien parce qu'à Gaillard, il n'y a pas de station de l'Aimant Express. Petite coquille, petite coquille. Et plus largement pour ceux de Haute-Savoie. Il va également développer nos relations avec la Suisse, ce qui est primordial, hein, une fois de plus, hein, en matière... D'emploi, oui, tu as vu juste, hein, tu as vu juste, oui, tout à fait. Toute la Haute-Savoie va prendre le train hein, pour aller bosser à Genève. Oui, c'est réaliste. Puis encore, t'as pas vu le prix. <rire> ah bah faut bosser en suisse, ça hein, pour le prendre même du côté français. Hein. C'est par ailleurs la région, la région avec un R majuscule. La région, c'est un nom commun. Il a pas de R majuscule Je ne sais pas si tu vois, mais je te montrerai. Euh, la région avec un L et un R majuscule, c'est le nom, le, le slogan de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui me fait penser à, euh, au nom qui avait été trouvé pour euh, la région Normandie, tu sais, euh, euh, fusionner du coup la Haute-Normandie, la, Haute la Basse-Normandie, j'avais vu ça, dans, puis toi aussi j'imagine, dans le Canard, qui nous racontait qu'avait euh, euh, été payé 140 000 euros d'argent public le nom Normandie. Normandie avec un point d'exclamation. Ouais, des gens se sont réunis pour pouvoir dire, attends, on va... Ré, on va comment on peut appeler la Normandie, Normandie Normandie, Normandie Bim, 140 000 euros. <rire> c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et là, du coup, la région. La région. Waouh Ah oui, ça fuse là-haut. Hein. C'est le nouveau monde, c'est la start-up Nation, tu vois, ça, ça y va. Hein. Retenons-nous, voilà, je sens que ça monte. Donc, reprenons, hein euh, par ailleurs, la région a soutenu plusieurs projets de votre commune, donc du coup toujours Gaillard, euh, comme la création d'une maison de service sur le site de Porte de France. Porte de France qui est sur la frontière à Moelle-Sulat. Tu connais pas, hein, je pense, mais c'est important. C'est là que le tram désormais passe depuis 15 jours, un mois. Et euh, du coup, on est en train de trans transfrontalier, et donc ces maisons de service, hein, les fameuses Maisons France Service, qu'Emmanuel Macron euh, a tenu à, à déployer partout en France, qui, en gros, euh, font le job des mairies. Non mais il faut l'arrêter ce monsieur, parce que dans quelques temps, hein, si on ne l'arrête pas, il va nous réinventer l'eau chaude. Ah bah parti comme ça, non mais il est tellement innovant, est... Mais aussi l'installation de dispositifs de vidéoprotection, oui, je suis protégé et non pas surveillé. Hein. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que euh, j'ai appris de sources sûres et puis je le je le vois moi de tous les jours hein, en habitant à Gaillard, une toute petite commune de quelques milliers d'habitants située du coup sur la frontière franco-suisse euh, où, où c'est juste c'est pratiquement que résidentiel. Alors que ici, euh, je suis je pense le seul habitant de cette euh, de, de cette commune à pas bosser de l'autre côté. Alors c'est je, je, je, je suis con, mais j'aime beaucoup l'endroit et j'aime beaucoup payer très cher un loyer c'est aussi ça qui est sympa, Eh bien euh, je vois tous les jours et j'ai appris de sources sûres que euh, ma ville était vidéo vidéoprotégée par plus d'une quarantaine de caméras. C'est inédit, c'est-à-dire que dans la rue ici, euh, c'est simple, hein, une rue, un carrefour, un carrefour et une rue, et eh bien dans ce schéma-là, il y a une caméra sur chaque carrefour et une au milieu de la rue, à chaque endroit de la ville, de la mini-ville, c'est un truc de fou, tu te sens épié, euh, c'est comme jamais. Nice n'a qu'à bien se tenir. Donc, euh, donc de vidéoprotection, merci, ça coûte une blinde d'ailleurs, ou encore la construction d'une maison de santé. Il faut savoir que dans la région, ici, pour avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste, il faut parfois attendre plusieurs mois, voire toute ta vie, parce que beaucoup de médecins, si ce n'est la totalité, ici ne prennent plus de clients, de patients. Non, ils ne prennent plus. T'appelles, moi quand j'arrive ici il y a 5 ans, j'avais besoin d'avoir un médecin à un moment donné, j'appelle un an pour plus de patients. Comment ça avant ah ben les complets, jusqu'en 2040. Ah Ah bah du coup, euh, je vais me soigner euh, plus tard. Euh, et je vous du coup, tu es obligé d'aller aux urgences de l'hôpital privé, parce que l'hôpital public, il est au bord de l'autoroute, à 40 bornes, tu peux pas y aller quand tu es euh, pas véhiculé. Et puis en plus, il faut payer l'autoroute. Enfin, c'est juste un... abominable. Alors la maison de santé, merci, hein, j'irai voir, voir. Et là, la meilleure phrase. Je me prends en respiration. J'ai eu un réel plaisir à me rendre à Gaillard. Point. Eh ben vous êtes le seul. Euh J'ai eu un réel plaisir à me rendre à Miami. J'ai eu un réel plaisir à aller en vacances. J'ai eu un réel plaisir à avoir une retraite décente. Tout ça ça, ça, tu vois, ça, ça a du sens. J'ai eu un réel plaisir à me rendre à Gaillard. Il n'est pas venu. Alors, moi, je, tu n'as pas de plaisir à venir à Gaillard. À Genève, là, tout ça, c'est sympa, le centre-ville. Là, il n'y a même pas de centre-ville. C'est une zone de, de, de résidence. Donc, ça sent quand même les municipales. Je sais pas. Hein, je... On verra plus tard. C'est presque fini. Tiens-toi bien. Aujourd'hui, notre région est la mieux gérée de France. Ah, bah il l'affirme. Hein. Comme il affirmait aussi à la télévision il n'y a pas très longtemps, avoir été élu par 8 millions d'électeurs dans sa région. Hein. C'est un énorme mensonge. 8 millions d'électeurs alors que la région n'en compte que 5,3 millions. Et en réalité, Vauquier euh, a été élu au second tour par 1,2 million d'électeurs. Ah, au second tour. Au premier, c'était beaucoup moins, environ 800 000. 800 000, 800 000, 8 millions. Ce mec, il est, il est génial. L'argent économisé, virgule. Oui, parce que une région bien gérée, il n'y a qu'un seul critère. Les, les économies d'argent. Et comment une région, du coup, économise de l'argent Eh bien, en réduisant ses dépenses. Et ses dépenses, c'est quoi ben, Les services publics. Donc euh, je suis heureux d'apprendre que ma région est donc celle qui ferme le plus d'écoles, euh, de lits dans les hôpitaux, hein, euh, qui licencie le plus de gens possible dans les, euh, dans les postes de fonctionnaires, dans les mairies, tout ça, non mais je suis très heureux de l'apprendre. Donc je reprends, l'argent économisé, nous souhaitons le consacrer en priorité sur des projets concrets permettant d'améliorer les services des communes de tout notre territoire. Une si longue phrase pour rien dire et surtout être contradictoire avec le fait d'avoir économisé de l'argent sur les services publics dans lesquels on veut investir ensuite Je ne comprends pas. La stratégie, vous me l'expliquez. Dans ce cadre, la Haute-Savoie bénéficie d'une attention toute spécifique de la région, incarnée notamment par le projet du Léman Express, qui, il est vrai, représente un investissement de 400 millions d'euros quand même. Point. Point. 400 millions d'euros euh, pour un service qui date... D'il y a 30 ans. Enfin, un projet, pardon. Ce projet de l'aimant express euh, vient à peine nous faire rattraper notre retard en termes de, de liens et de liaisons ferroviaires. Euh, ici, il faut savoir que euh, la voiture est reine. Euh, que d'ailleurs, dans le même temps, euh, je ne sais plus quel ministre euh, ou quelle personne politique a dit OK, pour une nouvelle autoroute encore. Et on a les autoroutes les plus chères de France. Euh, tous Les, les gens, ils se roulent en bagnole, en 4x4, machin. Et ce n'est pas encore trop de leur faute, hein, parce qu'il y a une dictature de la possession matérielle. Euh, et puis de la reconnaissance à travers ce genre d'objets hein, très très conçu pour la ville, les 4x4, et puis euh, surtout parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc encore une fois, ce projet de Léman Express étant pour parler depuis plus de 30 ans, donc répond à une demande d'il y a 30 ans. Il faut savoir aussi que j'ai des contacts avec quelques cheminots dans le coin, qui me disaient la dernière fois sur un piquet de greffe que euh, c'est des, des conducteurs, hein, du coup embauchés d'ailleurs pour ce Léman Express, etc., euh, qui roulent du coup jusqu'à Annecy, euh, jusqu'à Bellegarde donc du côté français, où, du côté français, les voies ne sont que dans un seul sens, alors que les trains ne peuvent pas se croiser, et que par endroits, euh, il y avait encore des aiguillages manuels, et des indications, des indicateurs, des panneaux, tout ça, des trucs euh, euh, qui, sont, qui datent de la vapeur, donc du 19e siècle. Ils ont foutu tout le fric dans les rames. Côté suisse, alors là c'est autre chose, hein, parce que bon c'est pas la même, le même système, c'est pas la même politique, enfin quoi que, c'est quand même libéral, mais bon peu importe, c'est quand même le même système. Et chez eux, le train, il euh, y a 42-43% de mémoire, des personnes qui prennent quotidiennement le train pour le travail, pour se déplacer. Le train en suisse est certes plus cher, quoique avec le salaire qui peuvent se faire, euh, mais tu peux aller partout. En train, en transport en commun, quand il n'y a pas de train, il y a encore des bus, enfin vraiment tu peux aller partout. En France, et notamment dans ma région, c'est la grosse galère. Tu ne peux pas. Et même avec ce, ce système, euh, comme je vous disais, là avec les, les cheminots, me disait que même demain, sans la grève, il sera très difficile de faire rouler à cette cadence, à la cadence voulue, les, euh, les trains du Léman Express, euh, parce que le, le, les, les, les infrastructures de, de la région ne sont, ne sont pas à jour du tout. Yeah Donc les 400 millions d'euros. Et la phrase qui suit, qui termine, « J'espère que vous serez satisfait de ces services. » Merci de me demander. « Et n'hésitez pas à me faire part des retours sur votre expérience. » Bon, bah pour l'instant, il n'y a toujours pas l'expérience. Hein, on attendra euh, que le gouvernement retire son, euh, son projet de réforme des retraites pour que les euh, conducteurs puissent reprendre euh, la route, enfin le rail, et qu'on puisse en, en, en faire une expérience. Mais euh, voilà, avec l'expression de, de mes sentiments les meilleurs, bon, bah, ma bah, foi monsieur Merci, monsieur vauquier pour ce, pour ce courrier euh, qui me touche hein, énormément. N'empêche que tout ça pour rien dire, hein. juste pour dire « Bonjour, je suis Laurent Wauquiez, n'hésitez pas, oh, je suis là pour vous, blablabla ». Ça me fait penser quand j'étais en Lorraine, encore, avant d'arriver ici, j'étais en Lorraine, où tu avais euh, une échéance électorale prochaine, et d'un coup, les téléphones qui sonnaient partout dans, dans le coin, et c'était au bout, hein, gros cadeau, hein, Nadine Morano, avec un message automatique, hein, toujours du même parti, LR, qui était avec une voix suave, et qui me disait « être dévouée euh, à l'intérêt général et de ne pas oublier de voter pour elle » pour les élections européennes. Tu vois bah là c'est un peu pareil, c'est avec l'argent d'un parti qui, n'oublions pas, a été sauvé par le, le, le Sarkoton, hein, un parti qui a été coulé par Sarkozy et compagnie et sauvé par les électeurs vraiment bêtes, hein. désolé mais bon qu'est-ce-tu-veux, qui donne de l'argent alors qu'on le, qu qu les, qu les vale quand même fou, et qui sert à financer ça. Enfin l'argent public, tu vois, euh, juste parce que dans quelques semaines, quelques mois, il va y avoir euh, les élections euh, municipales, et que ma ville, ici Gaillard, elle est tenue non pas par les LR, mais presque, parce que euh, Jean-Paul Bosselan, qui est le maire de, de ma ville, était colistier aux élections euh, de, de la députation, donc législative, euh, en 2017, de Virginie Duby-Muller, députée LR qui était porte-parole de Laurent Vauquier tu vois, il y, y a une logique dans tout ça. Donc merci beaucoup mon cher Laurent Vauquier. Bon ben voilà, j'espère que cette lecture, que cette vidéo t'aura plu, et que t'auras changé un petit peu de, des discours politiciens et manipulateurs d'Emmanuel Macron, pour quelque chose de beaucoup plus euh, local, de beaucoup plus palpable, beaucoup plus proche et euh, réel et, et sincère hein, de Laurent Vauquier. Bon bah pour finir, moi je ne vais pas te souhaiter une bonne année, ni une bonne santé. Non, non, c'est bien con. Hein. Pas parce que je vais te le souhaiter que ça va se produire. Hein, et statistiquement, il y a moyen qu'on passera une bonne année de merde. Donc euh, bon, hein, plutôt, bon courage. Hein, et puis, bonne force, parce qu'on lâche pas, bien évidemment. On rigole, on rigole, on se marre, hein, on se poil. Mais euh, la lutte... Eh ben, elle est jamais, elle est plus que jamais au rendez-vous, j'ai l'impression, j'en suis même convaincu. Donc euh, rendez-vous le 9 janvier pour la prochaine date importante de cette grève désormais historique, record battu des années 80, ben voilà, c'est là. Mais surtout, on n'oublie pas de prendre soin des uns des autres, de soi aussi, pour pouvoir tenir très longtemps, puisque la lutte ben, s'annonce rude et longue, car en face, bah, ils, sont, ils ont l'air d'être déterminés, passer en force, nous prendre pour des cons. Donc voilà, hein. alors je souhaite bon courage encore une fois et à très bientôt parce qu'on a encore mille choses à faire et à se dire. Ciao hein, C'est le nouvel an, c'est la fête, on est heureux, bordel de merde